Ce soir, ben, on passe juste à euh, commenter, faire les commentaires d'un chant de Dante. Hein. troisième rencontre d'un cycle de conférences sur Dante. La première avait comme sujet la période où Dante a vécu et aussi la figure d'intellectuel. Le deuxième, de lundi passé, on a parlé de la Divine Comédie, donc je cherchais à vous donner un peu l'idée de la structure et des thèmes principaux de l'œuvre principale, <rire> la grande œuvre de Dante. Et ce soir, ben, on passe juste à commenter, et faire les commentaires d'un chant de Dante, hein, parce que on doit aussi passer à voir vraiment le texte. Alors là déjà, euh, il y a une recette, je ne peux pas vous montrer le texte de Dante en italien, donc je dois choisir un texte en français. Et la première question a été vraiment celle de euh, choisir quelle version française je pouvais choisir pour vous montrer alors, j'ai fait toute une recherche sur Internet et aussi dans les bibliothèques et je n'ai trouvé que des textes qui étaient en prose. Donc, euh, la Divine Comédie n'est pas un roman. On ne, pas, on ne peut pas le lire comme Guerre et Paix et, ou les romans de Dostoyevsky ou aussi Proust dans une autre langue. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment le dire traduit dans, dans un langage moderne. Il faut trouver une forme en poésie, hein, qui respecte directement le texte euh, italien, mais qui donne aussi un peu l'idée de la distance chronologique, hein, non historique, entre le texte de Dante, qui remonte au début du XIVe siècle, et la traduction française. Alors, à un certain moment, heureusement, j'ai trouvé dans mon livre que j'avais chez moi, de la Pléiade, la traduction d'André euh, Pézard, qui est une traduction que moi je trouve magnifique, j'espère que ça vous plaît. C'est une traduction en vers, en vers d'écasyllabes, de, de donc qui respecte l'écasyllabes italien. Hein. il n'y a pas de rimes hein, bien sûr, mais c'est un, un texte qui est très proche vraiment de l'italien, il n'y a pas un mot de plus, pas un mot de, de moins. Hein. Et, et il y a des termes, des paroles qui sont un peu archaïques, c'est-à-dire qu'il y a des mots anciens, de du français moyen, disons, et que donc il faut un peu expliquer quand on les rencontre, parce que je crois que même vous, dans votre vie, n'avez pas fréquemment vu de textes comme ça. Donc, euh, alors là, c'était un peu la question préliminaire que j'ai dû résoudre hein, pour arriver ici. Alors, André Péza, c'est celui-ci, hein, c'est un grand italieniste qui a traduit toutes les œuvres de Dante, hein, toutes les œuvres de Dante. Hein. Donc, ça a été vraiment une entreprise qui a duré presque toute la vie et qui a, qui a été extraordinaire. Alors, ce soir, on va faire le commentaire du chant 10 de l'enfer, de, de la Divine Comédie, c'est-à-dire d'un chant qui a une thématique... Politique, pas seulement politique, mais surtout politique. Hein. Donc, c'est là qu'on peut voir, par exemple, le contraste entre la pensée politique de Dante, d'un guelph blanc, hein, et euh, de son adversaire, hein, un personnage qui est plus âgé que lui, qui était déjà mort en 64, Dante est né en 65, mais qui est le porte-parole des euh, gibelins, c'est-à-dire de l'autre parti politique. Euh, qui était juste l'ennemi, disons, des Guelphes. Alors, euh, Dante, où est-il qu qu'il se trouve maintenant non? Le champ 10, il s'ouvre déjà avec un paysage. Le paysage, c'est un cimetière, un cimetière qui est parsemé de sarcophages. Hein? Dante, il nous dit, à la fin du champ 9, que ce paysage rassemble aux Aliscans d'Arles. Hein. Alors, euh, là, je vous, montre, euh, je, je vous montre tout de suite une photo du de, de, de cimetière des Aliscans. Hein. C'est tout près d'Arles, c'est juste à côté, vous sortez de la ville, c'est là. Et les photos, c'est moi que j'ai prise, donc ce ne sont pas de très belles photos, hein, je vous le dis. Et, mais c'était juste pour rendre un peu plus vivante, euh, vivant le texte. Donc, il dit... Alors Dante nous raconte qu'il est entré dans la cité des 10. La cité des 10, c'est l'enfer vrai, ce qui était dit pour les Italiens. Et donc, où sont accueillis les damnés qui ont commis le péché le plus grave, donc les violents, hein, et ensuite euh, les fraudeurs. Hein. Et, mais ici, il y a donc... Dante, je, je vous ai rappelé un peu les le, le, le paroles que Dante utilise, si comme en Arles, où Rhône s'empalue, les tombeaux font partout les champs variés. Hein? Alors ça, c'est l'image que Dante utilise pour nous euh, décrire. C'est-à-dire que comme à Arles, tout près du Rhône, là où le Rhône euh, à la bouche du Rhône vers la mer non et donc palud il fait une mare hein et les tombeaux font donc euh, les champs tout varié autour parce qu'il y a ces fils hein, de sarcophages. Et maintenant c'est une nécropole, c'est une nécropole paléochrétienne que Dante avait connu je crois par des, des, des, des textes. Où des... Là c'est l'entrée de Dante euh, dans la cité des dix. Alors cette entrée a été plutôt euh, difficile pour Dante, c'est-à-dire que Virgile, qui est son guide, ne peut pas dépasser les obstacles que se présentent. La méduse, les furies qui, qui disons, surveillent la porte de, euh, de, des remparts qui embrasse la, la cité des dix. Alors il y a besoin, mais il faut qu'un ange, un messager céleste descende du ciel pour ouvrir la porte. Hein? Là, c'est pour montrer, Dante doit toujours montrer que eh, l'aide la, euh, des Virgiles n'est pas suffisante à dépasser certains obstacles, non? parce que la raison humaine n'est pas, euh, pas suffisamment puissante pour dépasser certains obstacles obstacle Et alors, là, il y a toujours une intervention céleste hein, pour ça. Alors, là, qu'est-ce qu'on trouve Alors, il y a ce paysage qui est tout, comme je vous le disais, occupé par des fils de sarcophages. Hein. À l'intérieur du sarcophage, il y a des flammes brûlantes hein, pour l'éternité qui brûlent les âmes. Hein, et... le euh, c'est le cercle où les épicuriens, dit Dante, hein, sont euh, exposés à leur châtiment. Le châtiment, c'est un châtiment, c'est comme euh, celui du boucher, c'est-à-dire que les âmes sont euh, insérées, enfermées dans ces sarcophages et sont brûlées par des flammes éternelles. Hein. Et euh, en ce temps-là n'était pas encore défini quel était vraiment l'endroit où les hérétiques, les épicuriens, devaient être enfermés. Donc Dante, c'est un peu le premier hein, qui euh, donne cette description de l'enfer, où il place les, les hérétiques. Il y a par exemple les sismatiques, ceux qui ont euh, abandonné, disons, les dogmes chrétiens pour fonder une autre secte, qui sont qui se trouve plus en bas. Ici, il n'y a que les hérétiques. Donc c'est d'une hérésie particulière qui était assez répandue au Moyen Âge et qui consistait euh, en la croyance que l'âme individuelle n'était pas éternelle, c'est-à-dire qu'elle mourait avec le corps. Épicure, que Dante connaissait à travers les œuvres de Cicéron, pas plus, elle ne pouvait pas connaître le texte original, mais euh, donc les, les épicuriens sont ceux qui ne croient pas que l'âme individuelle peut euh, être immortelle. Hein. Cette croyance était assez répandue en cette période parce que euh, Averroès, hein, les le philosophes arabes en Espagne, euh, il avait construit une sorte de synthèse entre la la philosophie aristotélicienne et, euh, euh, et avec euh, de, des autres apportations que c'était de, de, de, de lui, hein, de, de la pensée aussi euh, arabe. Et donc, il pensait qu'il euh, il y avait simplement une âme, une âme euh, universelle. Hein. Cette âme universelle était partagée par les hommes, mais cette âme universelle, ce n'était pas euh, singulière, ce n'était pas individuel. Donc, elle survivait, mais c'était autre chose. Et l'âme individuelle de, de, de chaque individu mourait avec le corps. Non? Ça apportait vraiment à des conclusions très dangereuses pour la doctrine chrétienne, parce que si l'âme individuelle meurt, alors toutes tout, tout, euh, les croyances sur l'au-delà tombent et aussi par exemple, la conduite humaine n'est plus alors euh, elle, elle ne doit pas être euh, assujettée à des principes moraux parce qu'il n'y a pas de, de prix et ne pas de châtiment pour les âmes après la mort. Si, si l'âme meurt avec le corps, non tout est fini avec ça. Alors, Dante il place euh, alors, les hérétiques dans ces cercles qui est le premier des violents, hein, donc c'est avant le violent, parce que Dante il considère que c'est une interprétation euh, déraisonnable hein, contre la raison des, euh, des dogmes des vérités chrétiennes. Euh, alors, là, le contrappasso dont je vous ai parlé la, la fois passée, hein, c'est évident. Euh, les, les, les épicuriens, les hérétiques, hein, sont assujettés à, euh, à, à ces flammes, hein, à, cette, à ce fait éternel, comme les hérétiques dans la vie, et, euh, à cause de l'Inquisition, hein, étaient donc brûlés sur les, sur les places. Là, il est tout à fait clair. Hein. Et Je vous montre juste une autre, une autre Image, hein, qui c'est celui des Alisca, hein. Et alors là, euh, maintenant, je, je, je passe directement au texte, hein, Et puis j'aurai la possibilité de m'arrêter sur certaines questions un peu intéressantes. Donc là, là, c'est pas. Je passe au texte parce que vous devez le lire, hein, On doit le lire ensemble. Le chant 10 commence comme ça, hein. Or s'en va par secrète ruelle entre les chaussures 3 et les courtines. Premier mon maître, et je le suis de près. » Donc il y a Dante et Virgile hein, qui entrent hein, dans ce, son, ce nouveau euh, cercle et ils procèdent, ils continuent sur des secrètes ruelles. Les secrètes ruelles, c'est-à-dire ce sont des de, de, de chemins très étroit entre les courtins, c'est-à-dire les portes, hein, et euh, les martois ce sont les martyrs, ce sont les, les sépulcres hein, où les âmes sont cachées. Premier mon maître, et je, je suis de près, donc euh, moi c'est Virgile évidemment qui est le guide, hein, qui est le premier à suivre, à, à faire ce chemin, et Dante le suit. Et, Dante s'adresse à son maître. Elle dit Haute vertu, qui, au tournante de voix de ces impies, à ton gré me décline. Parle-moi, dis-je, et, et me désire contente. Les gens ensevelis dedans des cette tombe, ne les pourrait-on voir Toutes les lames sont levées et il n'y a nulle, nulle garde. Alors, Dante, il s'adresse à Virgile toujours en utilisant des tournures très élégantes, très euh, pleines de, de respect et d'admiration. Donc, il dit « haute vertu ». Haute vertu, c'est Virgile, c'est lui qui incarne la vertu la plus haute. Hein? « Tu qui me conduis à travers ces cercles impies, parce qu'ils sont habités et, et par, par les damnés. Hein? Comme, tu, comme tu veux, à ton gré, parle-moi. » et contente mes désirs, donc euh, satisfait mes désirs. Les gens qui sont enterrés ici, est-ce qu'on peut les voir hmm? Parce que toutes les tombes, non? Les, les, les couvercles sont levés et il n'y a personne donc qui surveille. Alors Dante, il est intéressé, il veut connaître évidemment hein, les gens, les damnés qui sont accueillis dans ces sépulcres. Et lui et moi, toutes seront serrées. Lorsque des Josaphates reviendront avec les corps qu'ils ont là-haut laissés. Alors, les couvercles seront fermés hein, définitivement, à jamais, quand au moment du jugement dernier, les, les, les, les, les corps reviendront de la, de Josaphat, de, de la vallée de Josaphate, hein, et après, donc, quand il y aura cette nouvelle fusion disons, de, de, des âmes et des corps, des corps vrais, alors ils seront insérés à jamais dans ces sépulcre hein? Ils ne pourront jamais euh, avoir, euh, sortir de, de, de ces sépulcre En ce lieu ont trouvé leur cimetière, tous sectateurs de piqûres et lui-même, qui font avec les corps, l'âme mourir. Là, c'est la définition. Et puis que rien pour Dante, ou hérétique, c'est la même chose pour Dante, ça voulait dire ce qui font que le corps meurt, que l'âme meurt avec le corps. Non? Donc, à, à, à Paris, par exemple, il y avait Sujet de Brabant qui soutenait des de, de thèses pareilles. Il avait été condamné, ses propositions avaient été... Dénoncé par l'Église, non, mais c'était euh, une thèse assez diffusée en ces temps-là, hein? que l'âme pourrait mourir avec le corps. Euh, donc les sectateurs sont les disciples, non, les, les partisans d'Épicure. Hein? Et euh, quant au souhait qu'à présent tu m'adresses, il sera tôt satisfait séance. Séance, c'est ici, hein? Euh, comme au désir qu'encore que tu mettais alors Dante il sera satisfait parce qu'il pourra parler dialoguer avec des âmes qui se trouvent dans ce lieu donc il pourra connaître la nature de, ce, de, de, de, de la peine de ces euh, d'amener mais aussi il sera satisfait d'un désir qu'il n'a pas encore dévoilé à Virgile hein? mais Virgile il a déjà lu dans la tête de Dante, que lui, il a le désir de voir surtout un personnage hein, qu'on verra, hein, il rencontrera. Et, et donc, il lui promet, il, Virgile, Virgile promet à Dante qu'il pourra satisfaire son désir. Et moi, beau duc, je n'ai puis de tenir, scellé mon cœur, sinon pour dire peu, et plus d'un coup, tu m'as euh, « M'y as-tu disposé hein? ?» Alors Dante, il dit, mais euh, en répondant à Virgile, hein, euh, moi, je n'ai pas euh, adressé c est, c est, c est cette question que je voudrais voir un certain personnage. Parce que vous, vous m'avez déjà euh, prévenu plusieurs fois que je devais attendre. Parce que Dante, quand il entre dans, dans un cercle, il veut toujours connaître les âmes qui se, se trouvent euh, dans ce cercle. Et, et Virgile, il dit toujours, quand on sera plus près, alors tu pourras les connaître et pourras parler avec, avec elles. Donc c'est pour cela qu'il dit... Et, Là, c'est une partie, vous voyez, un peu didascalique. Hein? Au, au début de, de, du chant, toujours, il y a des explications de Virgile. Hein? Dante, il pose des questions. Il veut savoir quelle est la condition des, des, des âmes, des esprits qui se trouvent dans ce lieu. Et après, alors, il y a la rencontre avec euh, quelqu'un hein? qui représente symboliquement la condition de tous les esprits qui se trouvent dans ce lieu. Hein? Alors, mais... Cette partie, disons, didascalique, c'est-à-dire dans laquelle Virgile donne des explications. Hein. Après, il y a la, part, la partie, disons, plus dramatique, dramatique dans le sens qu'il y a des scènes, des rencontres hein, euh, avec des personnages. Alors, gentil, disertoscan, toscan, qui t'achemine ainsi tout vif par la cité de feu, plaise à toi faire halte en cette place. Hein. Alors, soudainement, hein, il y a une voix, Dante entend une voix, et une voix qui, qui s'adresse à lui en tant que toscan, hein, parce qu'il a entendu qu'il parle toscan. Hein, et il dit, gentil diseur toscan, donc euh, c'est déjà quelqu'un qui euh, montre par ses mots qu'il est euh, probablement euh, attaché à ses langages. Euh, c'est le langage toscane, ne dit pas encore florentin, hein, mais c'est un florentin qui parle là. Et dit, toi qui parcours euh, donc, la cité du feu, plaise à toi faire halte en cette place. Donc euh, arrête-toi, s'il te plaît, près de moi. Hein. Alors, euh, ce personnage continue, il dit, à ta parlure, il apparaît clairement que tu es né dans la noble patrie à qui j'ai fut possible trop fâcheux. Alors, ce personnage continue en faisant référence toujours au langage de Dante. Il dit que ta parlure, hein, parlure c'est un mot que je crois qu'il est très utilisé au Canada maintenant, pour indiquer ton langage, tes expressions. Hein. Et à partir de tes expressions, donc, il apparaît clairement que tu es né dans la noble patrie, c'est Florence, la noble patrie, à laquelle peut-être hein, j'ai été fâche, trop fâcheux. En italien, c'est c'est un peu moins fort le terme qu'utilise Dante, parce que c'est presque important, c'est plutôt, parce que c'est moleste, non, en Italie. Mais, euh, donc là, c'est un personnage qui euh, dévoile hein, d'être florentin et que peut-être sa vie, sa conduite euh, dans la vie fut euh, peut-être euh, fâcheuse, hein, donc sa conduite... De... Donc il fait déjà référence par ces mots au, au conflit entre les différents partis hein, qu'il y avait à Florence, soudainement, du cré d'une grande arche monta ce bruit, et pour se marcoster, duc un peu plus, tout plein de crainte. Alors là, la voix euh, sort à, à l'improviste, hein, soudaine, et Dante il a une réaction psychologique qui est de peur. Il a toujours peur, donc il s'approche de son de son maître, hein. mais Virgile dit, il me dit, tourne-toi, que fais-tu? Regarde Fariné, là qui se dresse, tu le vois tout, du chef à la ceinture. Hein? Alors, euh, Virgile, non, il, il <rire> lui reproche hein, cette réa réaction de crainte et dit, que fais-tu? Eh? Regarde Farinata, en Islène c'est Farinata, hein? euh, le nom qui se dresse, donc qui s'élève au-dessus de son euh, sépulcre et tu les vois tout du chef à la ceinture. Donc déjà, par ces mots, hein, très simples, hein, si vous voyez, donc, euh, on a déjà l'idée que c'est un personnage euh, qui a une posture très sévère, très grave, très solennelle, très orgueilleuse aussi. Hein, et, et donc, que c'est un personnage euh, qui a une... Une sorte de, de figure imposante, non? Parce qu'on le voit du, tout le buste, hein, comme si c'était donc une statue hein, qui s'élevait au-dessus du sépulcre. Ça, c'est intéressant pour voir l'autre rencontre qu'on qu aura plus tard. Hein. Alors, euh, j'avais mes yeux déjà aussi affichés, et que Sile, c'est lui, hein? Et, et s'il haussait le front et la poitrine, contenant l'enfer, endure des pieds. » Alors, continue cette description physique. Hein, Dante, l'utilise utilise toujours... Hein, C'est un écrivain réaliste. Hein, réaliste parce qu'il utilise des mots très concrets pour indiquer une euh, dimension psychologique. Donc, on peut vraiment tirer de ces mots, hein, quand il dit qu'il haussait le front et la poitrine contenant l'enfer en dur depuis de, de, de, de vous pouvez vraiment comprendre l'envergure la, la, de, de ce personnage. Non? Un personnage qui, a, qui manifeste un mépris pour le lieu où il se trouve. Hein? C'est intéressant parce que, vous voyez, euh, il, il ne se soucie pas de, de, de son châtiment, hein? du sépulcre où il est mis, des flammes qui... Qui, qui le, le dévore et le tourmente, parce que lui, il est tout pris par une passion qu'on verra, ce sera la passion politique. Hein. Donc, euh, c'est déjà un index du fait qu'il est un hérétique. Pourquoi il est un hérétique Parce qu'il ne se soucie que de la passion politique. On le verra après, hein, mais. Et donc, pour lui, la peine qu'il qu subit, c'est quelque chose qui ne, ne le touche pas du tout. Pas du tout, hein. « Mais les vaillantes mains de mon maître en hâte vers lui, parmi les tombes, me boutèrent, en me disant, tes paroles soient contes. »« Quent » en italien c'est « conte. C'est un, un mot parallèle, hein, parce que ça vient du latin cognitus, et donc ça voulait dire euh, « soit convenable hein, ». Tes, tes paroles, hein, quand tu t'adresseras à lui, tu dois utiliser un langage qui soit un langage... Euh, euh, un langage élégant, un langage courtois. Hein? Donc, euh, le langage, c'est un peu un, un des thèmes de, ces, de ce chant. Hein? Alors, dès que je fus au pied de son sépulcre, il me puis comme dédaigneux, me demanda, « Qui furent tes ancêtres ?» Alors là, le personnage, alors maintenant je vous explique qui était ce Farinat, hein, parce qu'il a été déjà nommé, donc on peut en parler. Alors Farinat, il a été le chef du parti de, de Gibelin à partir de 1238. Hein. Il a été le responsable, disons, de la chasse des Guelphes en 1248 et, la, et, et encore après... La bataille de Montaperti en 1260, de la chassée presque euh, complète des familles blanches, des familles guelfes. De... En 1260, il y a une bataille, hein, que la bataille de Montaperti, c'est tout près de Bonconvent, c'est ceux qui connaissent le lieu où Henri VII euh, est mort, hein, à 4 km de là, vous pouvez y aller à pied même. Euh, il y a Montaperti, non euh, Là, il y a un fleuve qui passe, que c'est l'Arbia, et qui est, qui est rappelé après. Et c'est là qu'il y a eu cette grande bataille contre, euh, entre les, les gibelins et les Guelphes. Hein et euh, les Guelphes, en 1260, ont été complètement défaits hein et ils ont dû donc partir en exil. Vous savez que quand on... Euh, Envoyer en exil hein, le, le, les gens qui appartenaient au parti opposé, ce n'était pas simplement l'individu euh, qui appartenait, disons, au Guelph, mais c'était toute la famille hein, qui était persécutée. C'est-à-dire que les biens étaient confisqués, les maisons étaient détruites, qui appartenaient à, à l'autre parti politique. Et parfois aussi, comme il est arrivé à Farinata, après sa mort, hein, on l'a exhumé, il a subi un procès, hein, donc euh, après sa mort. Hein, et, et, et son corps a été déshonoré, et de toute manière, on l'a traîné par, par la ville de Florence, par des chevaux. Donc ça a été. Oui, ça c'est un peu le. le L'essence de la justice qu'il y avait dans cette ville, Florence, qui paraissait la plus civilisée du monde en cette période. Mais la justice était vraiment très arriérée hein, encore, même si on avait déjà découvert le droit romain, mais on appliquait encore vraiment de, de, des lois fondées sur la vengeance, euh, et donc fondées vraiment sur, sur des lois encore barbares. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce personnage hein, C'est Farinata. Et il dit « qui furent tes ancêtres hein? ?». Alors la demande qu'il pose c'est « qui ont été tes aïeux ?». Parce qu'il n'est pas contemporain de Dante, hein? il a vécu avant lui, il est mort en 1264 et Dante est né en, il est né en 1265, donc euh, il ne l'a pas connu. Et donc, pour savoir à quelle partie hein, euh, il appartenait, il doit demander qui étaient ses ancêtres. Et euh, moi, qui étais d'obéir curieux, très lui découvrit sans déguiser. Alors, moi, que Dante, il répond très volontiers hein, à cette question, c'est-à-dire que parce que lui, il a déjà, il sait qu'il se trouve devant un ennemi, de, de son parti, et, et, et poussé par cette, cette haine envers les gibelins, hein, donc il est très content de lui dire « moi j'appartiens à une autre partie politique, hein, ma famille euh, est euh, opposée et adversaire hein, des gibelins. » Il dit « moi j'étais d'obéir curieux, » l'italien dit « désireux, hein, désidéroso » il dit en, en italien Dante. Euh, Tristou lui découvrait sans déguiser. Donc, euh, tout de suite, il explique très bien qu'il il vient d'une famille qui est ennemie de euh, Farinata. Farinata s'appelait Degli Uberti. Uberti, c'est le nom de famille. Hein. Donc, il leva les sourcils un peu, un petit, puis reprit. « Fièrement, ils aéretaient à mes aïeux, à mon parti, à moi. »« si que deux fois, j'eus à les disperser. Hein. » Alors la réponse, c'est que euh, Farinate, il reconnaît que la famille de Dante, les Alighieri, hein, ils étaient donc des ennemis de ses de aïeux à, euh, à son parti et à moi. Et il dit… Donc, que pour deux fois, moi, je l'ai chassé en exil. Je l'ai dispersé. Hein? Et c'est vrai, c'était euh, la, la première chassée, c'est celle de, de 48, et l'autre, c'est après la bataille de Montaperte en 1260. Hein? Mais, <rire> qu'est-ce qui répond tout de suite hein? Il n'y a pas vraiment euh, quelques mots hein, qui interrompent un peu le flux de, de cette scène. « Et s'ils si furent chassés, dis-je, ils rentrèrent de tous côtés. » à l'un et l'autre coup. Mais cet art ne fut pas bien sûr des vôtres. Hein. » Alors, vous voyez, on est vraiment, euh, en ce moment, dans un type de dispute, hein. c'est une altercation. Hein. Dante répond avec les mots qui peuvent susciter le plus de haine aussi dans l'autre personnage, hein, dans, dans Farinata. Il dit euh, « s'ils furent chassés, s'ils ont été chassés des fois, mais chaque fois ils sont revenus. » à Florence, mais votre parti n'a pas appris cet art, non? parce que les gibelins, en 1266, après la bataille de Benevento hein, et la mort de Manfredi, qui était, était le chef non, du parti gibelins, ils ont été chassés à jamais, donc euh, ils n'ont pas appris là du retour. Hein? Et... Mais cet art n'est pas bien su de votre. Hein? Alors, maintenant il y a une interruption de ce discours, de ce, ce, ce, ce, cette dispute. Hein. Alors saillit de la trappe des clauses, une ombre à son côté, jusqu'au menton, agenouillant, je crois, s'est élevé. Alors, Dante, il est vraiment, il, euh, à, disons que, euh, à partir de, de cet auteur de la Divine Comédie, c'est-à-dire après des chants, Dante, il, il connaît très bien l'art de représenter des, des scènes avec des personnages, de les interrompre au moment de climax le plus haut, hein, et puis donc d'entreposer de, euh, entre, entre ces ce dialogues d'autres... Ici, il y a une autre rencontre. Hein, donc, au moment le plus haut hein, de la tension entre les deux personnages, bon, il y a quelqu'un qui saillit du même sarcophage. Hein, et qui est ombre mais qui sort seulement jusqu'au menton. Donc, c'est toute autre position, ce n'est pas vraiment l'image statuaire, la posture sévère hein, de Farinata, mais c'est quelqu'un qui apparaît tout de suite très humble, non Qui est peut-être dit genouillon, je crois qu'il s'était levé. Donc, comme s'il était à genoux, c'est une posture tout à fait humble, hein, celle-ci. Alors, à la Alentour Rémira, comme ayant soif de voir si avec moi n'était un autre. Puis, quand ce fut toute soupçon éteinte, s'y si dit plairant. Alors, donc, ces personnages, hein, ils regardent autour pour voir s'il y a quelqu'un, ils cherchent quelqu'un, hein, à côté de Dante, mais ils ne le trouvent pas. Et alors, en plairant, donc vous voyez aussi la, caractérisa la caractérisation... Psychologique de ce personnage. L'autre, il est toujours dur, sévère, violent, agressif. Celui-ci est humble, non tout petit, introversé, si vous voulez, et il pleure, il pleure. Donc, il exprime ses sentiments à travers, à travers la souffrance et la douleur. Et il dit, « En cette chartre aveugle, si tu t'en vas par hauteur de pensée, et mon fils, où est-il Qu'en as-tu fait ?» hein alors, ce personnage qui s'est levé s'appelle Cavalcante Cavalcanti, et c'est le père de Guido Cavalcanti, le plus grand ami de Dante, et c'est lui qui était renommé à son époque comme le plus grand poète de Florence, hein, avant Dante, Guido Cavalcanti a presque 20 ans de plus que Dante, il est il il un grand poète, et il était surtout renommé, en tant que philosophe, philosophe matérialiste, un philosophe donc qui ne croyait pas à la survie de l'âme après la mort. Hein. Et, et celui-ci, c'est son père. Son père, que, quand il rencontre Dante, il regarde autour pour voir si son fils est avec lui, s'il si, si a, si a accompagné Dante. Hein. Et, parce qu'il dit... En cette charte aveugle, si, si dans cette prison aveugle, non, tu t'en vas par hauteur de pensée, si, si tu es ici à cause de tes mérites intellectuels, alors où est mon, mon fils Pourquoi il n'est pas avec toi hein? Donc, euh, vous voyez que de l'autre côté, Farinata, il exprime la passion politique, et ici, Cavalcante, euh, il exprime seulement l'attachement à son fils, c'est-à-dire l'amour euh, du père hein, pour son fils. Et là aussi, c'est toujours une passion qui rentre dans les passions terraines, mais qui n'a rien à faire avec la recherche du bien, la recherche religieuse, non, la, la, la, la, la doctrine chrétienne. Donc, ce sont, ce sont toujours... Des penchants, le penchant, hein, la, de, penchant de la passion politique et l'autre de l'amour pour son fils, ils s'inscrivent à, à l'intérieur d'un horizon qui est tout terrain. C'est comme si euh, rien n'y avait au-delà. Hein. Et alors, euh, Dante répond comme ça Je viens de mon chef, les sages qui attendent là me mènent par ces terres de vision, mais votre guide peut-être. Attendez hein, que je passe. Un U de Alors, c'est une phrase un peu difficile à, à comprendre. Non, Dante répond, mais je reviens hein, un tout petit peu. Et, il dit, Moi, je ne viens pas de mon choix. Hein, ce n'est pas ma volonté qui m'a conduit ici. Hein, c'est le sage qui est là, qui me conduit à travers ce lieu, jusqu'à la suprême vision, jusqu'à la vision de Dieu, hein, et à laquelle peut-être votre guide, Guido, hein, son fils, hein, ne voulait pas arriver, c'est-à-dire peut-être que votre Guy ne voulait pas euh, vraiment être conduit vers l'illumination de, de Dieu, vers la grâce divine. Hein. Donc c'est ça, cette phrase qui, en italien c'est un peu plus compliqué la phrase, mais, mais l'interprétation elle est juste. Alors, Dante a... Répondant comme ça, il dit en eu dédain. Peut-être que votre fille eu dédain, hein, de se faire conduire vers Dieu. Hein, je simplifie un peu. Alors, en, en parlant, Dante, il a utilisé ce mot « U au passé simple. Donc, euh, le personnage, euh, Cavalcante, il craint que son fils, il est déjà mort, parce qu'il a utilisé un passé simple, hein. Alors, euh, Dante reprend son discours, il dit La forme de sa peine et son dit m'avait lu déjà son nom. Pour ce fut ma réponse et si plénière. Non? Il avait déjà, Dante, reconnu le personnage il savait pour la peine euh, qu'il subissait qu'il s'agissait donc de, de Cavalcanti Cavalcanti et c'est pour cela que sa réponse avait été, été si complète, si pleine. Non? Mais soudain, dressé, il crie. Alors, vous voyez la réaction de ce personnage. Hein? Un, euh, avant, il était tout euh, tremblant, il pleurait, non, il, on ne voyait que son menton. Maintenant, il se dresse, donc il s'élève de son sépulcre et il commence à crier. Parce que la, la, la, le sentiment de douleur, de souffrance qu'il qu ressent, c'est si fort, hein? qui lui fait changer d'attitude, vraiment. Et il, donc il dit, « Comment tu dis, il eut, n'est-il pas vivant encore La douce lumière ne fière elle encore ses yeux ?» Alors, comment tu dis, il eut, non Il, il eut dedans, il dédaigna d'être conduit vers Dieu, il n'est pas encore vif, la douce lumière, hein? toujours quand on parle de, de, la, de la terre, hein? il y a toujours l'adjectif la, la, « doux hein? ». Farinata, il parle, il utilise ses adjectifs, cet adjectif, et aussi euh, cavalcante, parce que pour eux, la vraie vie, c'était seulement celle de, de la terre, hein, ce n'est pas l'autre vie. Puis, s'avisant d'une brève demeure que je faisais avant de lui répondre, il chut à dos, et plus rien n'est paru. Alors, puisque Dante reste un peu incertain, il ne répond pas tout de suite, alors cette âme, non, pris par euh, la douleur, hein, alors il, il euh, se précipite, il se plonge euh, tout de suite dans son sépulcre et il ne réapparaît plus. Hein? Mais cet autre vaillant, au gré de qui j'avais fait pause, il ne changea d'aspect. Le col ne mut, ni les flammes ne plia. Alors vous voyez quelle est l'indifférence entre les deux personnages. Les deux personnages, ils, sont, ils vivent à côté, mais on, on comprend qu'ils ils se trouvent dans le même euh, sépulcre. Hein? Mais ils sont complètement euh, étrangers l'un à l'autre, parce que l'un est tout absorbé par sa passion politique et l'autre est tout pris par son amour de, de, pour l'amour de son fils. Mais Dante, vous voyez que euh, il utilise les le mots vaillants hein, donc c'est c'est un personnage hein, qui l'admire. Hein, au gré de qui j'avais fait pause, il ne changea d'aspect. » Donc, il reste complètement hein, immobile, hein, comme il était auparavant, dans la, la même posture. Farinata ne change pas, ni, ni bouge euh, une partie de son corps, le col ne mue, ni le flancs ne plia. Hum? Et poursuivant sa parole première, donc, il continue son discours comme si rien n'était, comme s'il n'avait pas eu cette interruption. Hein. Il reprend donc, euh, euh, son, son dialogue avec Dante, non, que Dante il avait dit « Mais votre parti n'a pas, pas connu l'art de, de retourner. » Alors il dit, et Farinate répond comme ça, « S'ils ont cet art mal appris, ce m'étournement tourment plus chaud que cette couche. Hein? »« S'ils ont mal appris l'art du retour, c'est-à-dire que les gibelins n'ont pas pu retourner, hein? alors ça, c'est mon Majeur tourment, hein? c'est le tourment le plus grand que j'éprouve, plus que cette couche, que, que c'est lit, hein? c'est lit enflammé. Mais avant que la dame ici régnante 50 fois ait rallumé sa face, ton cœur saura combien pèse tel art. Hein? Alors, euh, mais ne seront pas passés 50 mois lunaires, c'était les visages de la lune, la reine de l'enfer, hein? la lune ne se sera pas allumée 50 fois, donc ne seront pas passés 50 mois lunaires, plus ou moins 4 ans, quelque chose, que tu comprendras comment cet art pèse, comment c'est difficile de retourner. C'est la première prophétie que Dante entend sur son exil. C'est Farinate qui lui dit, toi, dans quatre ans, tu seras banni de Florence comme j'ai été banni, comme ma famille et mes, et mes descendants. Et donc, si puisses-tu regagner le doux monde, dis-moi pourquoi ce peuple ainsi fait rage contre les miens en chaque loi qu'il trouve. Alors, si tu pourras hein, revenir... Mais là, c'est déjà elle hein, le Farinata, quand il dit ça, non Il souhaite que Dante puisse revenir euh, sur la terre. Il dit, mais quand tu seras dans les deux mondes, hein, dis-moi, pourquoi les, les citoyens florentins sont si durs vers ma part, vers mon parti non et vers les miens, dans, dans les lois les, les, les, euh, qu'ils euh, qu décident, qu'ils prennent et, la réponse de Dante est le navrement, dis-je, et les grands massacres qui dérougent, teignent les flots de larges, font ces horizons faire en notre temple. Donc ça a été non, la violence, disons, euh, déchaînée dans la bataille de Montaperti. Contre les guelfes qui obligent maintenant la classe politique à Florence qui est devenue Géle hein, après 1266, donc ils font euh, faire ces, ces horizons, ce sont, euh, ce, ce sont ces décisions, comprennent ces décisions dans notre temple, c'est dans notre ville de Florence, hein, comme si c'était, euh, oui, des décisions presque sacrées. Hein, euh... Euh, Arge, c'est l'Arbia, c'est le petit fleuve qui passe à, à côté de Montaperti. Hein. C'est un, un ruisseau, hein. c'est l'Arge comme ça, hein. pas, pas beaucoup, mais euh, après cette, cette bataille, la, les eaux du fleuve euh, avaient été teintes par le sang des de morts, donc ça a été un grand grande massacre. Hein. Et il soupira au chant le chef. Vous voyez que maintenant, il commence donc à démontrer une attitude plus humaine. Il commence à hocher la tête hein, donc, et il soupire. Hein. Et ce jour, il dit, ne fus-je -je seul et certes avec les autres, n'eussent voulu sans raison de leur se mouvoir. Je, je ne fus pas le seul en ce moment-là hein, à vouloir, disons, la... la cette guerre contre les Guelphes, et ce n'était pas moi seulement hein, qui a conduit l'armée. L'Ost, c'est l'armée, hein, c'est le nom ancien. Et, mais là, Meja, seul, fouge, alors que par Trestus il faut souffrir de, de détruire Florence, homme à l'oser défendre à vis ouvert. Alors, il se reconnaît ses mérites, hein. c'est-à-dire qu'au euh, moment où, après Montaperti, le chef euh, gibelin voulait détruire, raser au sol euh, Florence, lui, ça a, été seul, ça a été seulement lui, le chef, qui a voulu euh, défendre Florence, donc qui a permis que Florence euh, puisse euh, survivre. Et, donc, vous voyez que là, sur euh, l'amour pour Florence, Dante et Farinata ne peuvent pas se, rencontre, euh, se rencontrer. À un certain moment, il y, a, il, y a, euh, il y a une affinité profonde entre les deux. Non les deux sont, sont tous les deux attachés, hein, violemment, à, à cet amour pour leur ville. Même s'ils si, si appartiennent à des parties contraposées, mais de toute façon, ils sont... Ils sont des citoyens florentins. Donc, euh, Farinat, il peut dire, moi, j'ai été le seul qui a osé défendre Florence à vis ouvert. « S'il puisse avoir repos votre sémence, dis-je priant, déliez-moi ce nœud dont ma judiciaire est empêchée. » Donc, euh, Dante souhaite que la sémence, donc la famille, les descendants de farinato peuvent enfin euh, trouver la paix. Hein, et, mais il demande euh, que Farinata lui explique hein, parce qu'il y a eu un soupçon, un doute qu'il a, qu'il a bloqué dans la réponse euh, à Cavalcante. Non, si j'entends bien, il semble qu'avant l'heure vous puissiez voir ce que le temps apporte, mais au présent vous tenez votre usa autre usage, parce que Dante il a été non, en certaine, avant de répondre à Cavalcante, parce qu'il pensait que tous les âmes, les esprits de l'enfer, pouvaient connaître le futur et le présent. Et donc, Cavalcante, il aurait dû savoir que son fils il était encore vivant, parce que les âmes de, de l'enfer, en général, ils ont cette capacité de, de prévoir les événements futurs. Et, et, entre <rire> parenthèses, Dante, il, il fait semblant d'écrire hein, la Divine Comédie au printemps du 1300. Hein. Et Cavalcanti, Cavalcanti, il, a, il, il va mourir en été du 1300. Donc, c'est pas loin la mort de, de, de, de Guido Cavalcanti. Cavalcanti, il va mourir trois mois après que Dante... Il fait semblant d'écrire ces passages, dont il n'écrit pas ces passages en 1300. Alors, eh, donc, il, si je comprends bien, il paraît que vous pouvez savoir, non, les, connaître les événements futurs, hein, ce que le, le temps porte, mais au présent, vous tenez autre usage. C'est-à-dire que au présent, vous n'êtes pas capable de, de savoir si les gens, par exemple, qu'est-ce qui arrive sur la terre. Euh, euh, en ce moment. Et la réponse, c'est « Nous voyons, reprit il comme Jean Vieille, seuls les faits que de nous sont éloignés. Telle clarté, le ciel encore nous baille. » Donc, nous ne pouvons connaître que les, les événements futurs, mais pas les événements présents, comme les presbytes. Les presbytes ne voient que les choses, non, qui sont loin, lointaines, et ne voient pas de près. Hein. Donc ils ont comme ces gens vieilles ils disent euh, s'approchent-ils ou jacent-ils Tout vide à notre esprit. Si nul ne nous enseigne, rien ne savons des vivants et du monde. Donc ils ont besoin que quelqu'un leur apporte des nouvelles du monde, parce que quand les événements sont présents, ils ne, ils ne savent rien de tout ce qui, qui, est, qui arrive, qui se passe dans le monde. Tu peux comprendre ainsi que toute morte à nous sera connaissance. De l'heure où du futur, les portes seront closes. C'est-à-dire que quand, au moment du, ju du jugement dernier, il n'y aura plus de futur, tout sera, le temps sera toujours présent, ils ne pourront pas, euh, évidemment, hein, prévoir des événements. Hein. Donc, euh, la connaissance du futur sera fermée à jamais. Alors, un homme affligé de sa faute, j'ai dit, vous direz donc à ses tombés que son fils, au vivant, encore s'acquante. » Alors, Dante est affligé, donc lui aussi, est troublé par, par la faute qu'il a faite. Hein. Il dit, vous direz donc à ce personnage qui est tombé dans, dans le sépulcre, que son fils, il est encore vivant. Hein. Il est encore uni au vivant. Et si je fus, en réponse, muet, qu'il sache que je le fis par ma pensée déjà en cette erreur que vous m'avez solu. Donc, si, si j'attendais avant de répondre, vous euh, devez savoir que c'était parce que moi, euh, j'étais impliquée, hein, enveloppée dans cette faute. Hein. Moi, je ne comprenais pas pourquoi euh, Cavalcante ne savait pas la sort de, le sort de son fils. Hein. Mais entre-temps, me rappelait Virgile. Et j'ai prié le damné qu'au plus bref, il me conta qui avec lui restait. Alors, entre-temps, c'est Virgile qui le rappelle. Hein, et donc, euh, il prie, euh, Dante, il veut connaître aussi les autres damnés qui, qui se trouvent dans le même endroit. Et, et alors, il s'adresse à Farinata. Et, et Farinata répond, si, gisons-nous par plus de mille, non plus de mille, c'est évidemment un nombre symbolique, hein, ça voulait dire plusieurs, plusieurs, plusieurs, hein, beaucoup, beaucoup. Là, année les le second c'est Frédéric II, hein, l'empereur, c'est lui qui a été excommunié par le pape plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas partir pour la croisade, et avec le cardinal, le cardinal par, euh, par excellence, c'était le cardinal Ubaldini qui était un gibelin, même s'il était un cardinal, donc... Il était, il était partisan, disons, du pouvoir impérial. Et des autres m'étaient. Donc, il ne parle pas des autres. Hein. Puis, il serait rancognant. Donc, erreur. Il précipite encore dans son, dans son sépulcre. Moi, vers l'antique poète, je tournais mes pas, rêvant à se parler de semblances ennemies. Alors, Dante, il est un peu... Ben, il, est, il, est, il, est, il, est, il a, Il a reçu cette prophétie sur sa vie future, qui est une prophétie ennemie. Hein? C'est une prophétie euh, qui lui euh, promet des, des événements douloureux, c'est-à-dire l'exil. Donc, elle dit, moi, je, je me rapproche à nouveau vers euh, mon, mon maître, mais en réfléchissant sur ces paroles qui me semblaient ennemies. Mmh. Et Virgile a donc s'ému et cheminant, pourquoi dit-il, es-tu si esmari En italien c'est esmari, hein? c'est tout près de, de l'ancien français, hein? ça voulait dire triste, hein? malinconique. Hein? Et donc Virgile, alors, il reste euh, mu et euh, pendant qu'il qu se promène, après il dit, comme, pourquoi tu es si triste non et j'ai contenté un deux mots sa demande. Donc Dante répond, parce que j'ai reçu cette prophétie. Et donc euh, je m'attends des événements euh, très, très durs dans mon futur. Et il répond alors, euh, garde dans ton cœur ce que tu as, oui, en contre-toi, mais commanda ce sage. Et or, écoute, et il dressait les doigts, quand tu seras par devant les durées de celles-là dont les beaux yeux voient tout, D'elle sera le chemin de ta vie. Alors, tu dois garder cette prophétie, ces, ces paroles un peu obscures hein, que tu as reçues, et euh, jusqu'au moment où tu rencontreras Béatrice, hein, que c'est la, la, la, la, celle dont les beaux, beaux yeux voient tout, non parce qu'elle est dans le paradis et alors tu connaîtras le chemin de ta vie. En réalité, Dante, il doit avoir changé d'avis, parce que ce n'est pas Béatrice qui lui expliquera son destin. Ce sera son ancêtre, Cacciaguida, euh, au 17e chant du paradis, qui lui va expliquer comment ce sera les, son destin futur. Hein. Alors, à Senestre, il dirige ses pas, quittant le mur, nous tirons vers mi par un sentier qui se frappe en un val, d'où souffle au oh haut, oh, une peste hideuse. Hein. Donc, euh, ils abandonnent euh, le, le chemin qu'ils faisaient autour des remparts et ils vont vers le milieu. Et là, le milieu, il y a l'abîme hein, qui, qui descend en bas. Et là, ils ressentent la pueur hein, qui <rire> remonte d'en bas. Hein. C'est celle d'amener... De, de, de, de, et les premiers qu'ils rencontrent, ce sont les violents contre le prochain et contre les biens des prochains qui sont euh, émergés dans, dans un fleuve, un fleuve de sang. Hein. Il y a les tyrans, par exemple, là, il y a le voleur aussi. Bon, un hum, grand merci pour votre gentille attention. J'espère que ça vous a dit quelque chose. J'ai dit c'est un des chants politique, mais pas seulement politique, vous voyez, mais c'est un peu le modèle que Dante euh, suit et, et, et qu'il sait aussi abandonner quand il veut. C'est-à-dire que, je vous disais, par exemple, dans les premiers chants de la Divine Comédie, Dante, il est un peu encore figé, hein? il utilise un schéma un peu rigide, c'est-à-dire que... Il entre, il voit les, les, les damnés, il euh, demande à Virgile qu'ils sont, il euh, s'arrête à parler avec quelqu'un, et puis à la fin, boum, il s'évanouit. Il, il tombe toujours, hein, parce que l'émotion des rencontres a été si forte que Dante ne peut pas supporter, et alors il s'évanouit, chaque fois. Hein. Mais en, en ce moment, donc Dante il est devenu capable, hein, d'abord, d'entrelacer des, des rencontres, hein, comme il a fait, avec Farinata. Il y a un morceau de, Farina, de dialogue de Farinata, « le cavalcante Cavalcanti, Cavalcanti », après la reprise de, de, de Farinata. Hein. Donc c'est déjà un, un schéma plus complexe. Et puis à la fin, il ne s'évanouit pas, parce que c'est un, un peu monotone. Hein. Si Dante, chaque fois, boum, il tombe par terre, et, non alors, euh, si vous avez quelques questions à poser, peut-être sur euh... ces champs-là, il a été écrit entre, disons, 1306 et 1308, plus ou moins. Hein? On n'est pas, on n'est jamais certain sur les dates. Mais ça voulait dire que Dante, il était en exil depuis quatre ans, plus ou moins, hein? depuis quatre ans, et donc les passions politiques étaient encore très forte en lui hein? et c'est pour cela donc que ces conflits entre Guelph et gibelins disons hein, dans ce chant eh, prend disons le, occupe le, le, le thème principal du chant c'est à dire que dans les les, les, les, les cantiques à suivre, sa position va se modifier. Par exemple, je vous ai déjà dit quand vous étiez ici le lundi passé qu'au eh, paradis, par exemple, il parle eh, aussi mal des gibelins comme des guelfes, parce qu'il dit que eh, tous les deux partis eh, sont coupables, parce qu'il utilise euh, les gibelins, l'emblème de l'Empire, de mais pour soutenir leur parti, et les Gelf le combattent. Donc, euh, là, il a déjà assumé une autre position politique, parce que, au paradis, il a déjà connu l'aventure italienne d'Arricette, et donc, euh, son, euh, euh, disons que son horizon n'est plus vraiment celui municipal de Florence, mais c'est plutôt euh, un horizon européen. Et donc, là, il... Euh, disons que les passions politiques de, de la petite Florence ne sont plus autant important, si importantes qu'après. Hein? Bon, C'était juste pour, pour vous expliquer ça. Non? Bon. Là, c'est tout ce...